Bonjour les enfants, alors aujourd'hui on va chanter ensemble une nouvelle cantine, mon village Allons-y, chantons ensemble, mon village Sur la colline, copains et copines, sur la colline Copa et copine, chantant une cantine chantant une cantine Sur la colline, copa et copine Sur la colline, copa et copine chantant une cantine chantant une cantine La montagne là-haut La rivière plein d'eau La montagne là-haut La rivière plein d'eau Oh petit village comme si beau, au oh, petit village, comme si beau. La montagne là-haut, la rivière plein d'eau. La montagne là-haut, la rivière plein d'eau. Au oh, petit village, comme si beau. Les prés verts, le deux visages. Les prés verts, le visages, vive, vive mon village. Les prés verts, le deux visage, vive, vive mon village. Vive, vive mon village. Sur la colline, copains et copines. Sur la colline, copains et copines. chantons une cantine, chantons une cantine. La montagne là-haut, la rivière plein d'eau. La montagne là -haut, la rivière plein d'eau. Au petit village, comme si est beau. Au petit village, comme si est beau. Les printemps visage, les prés verts, le deux visages, visages vivent mon village.